Écoute-moi les petits louges, j'espère que vous avez bien suivi vous allez avoir un deck absolument ubuesque alors ce deck là il était présent dans l'ancienne méta il coûte une blinde, il y a des milliards de légendaires, il y a le Hishman. il y a le Lord Teron, il y a l'hydrolodon il y a le Veneur. il y a le Roi des Rats, il y a la Sylvanus, plein d'astuces, il y a du Okani, alors il y a des cartes qui sont évidemment dans le set fondamental et des cartes qui sont données, il y a du Astalor, c'est tout simplement le troisième meilleur win rate selon HS Ripley dans le top 1000 du serveur asiatique alors euh, c'est assez bizarre c'est testé c'est approuvé ou non vous allez le voir dans la vidéo euh, moi j'en croise aucun euh, que ce soit sur le serveur asiatique en top 100 ou sur le serveur américain en top 100 j'ai jamais croisé euh, ce deck là c'est un deck bête c'est un deck très étrange mais voilà j'ai regardé le hs replay parfois ça m'intéresse de voir un petit peu en fonction des serveurs et dans le top 1000, il était tout simplement derrière, il était dans les tiers 1. Il y a trois tiers 1 euh, à l'heure actuelle sur serveur Asiatique dans le top 1000 en termes de winrate. Il y a le euh, voleur Miracle, il y a Lily Dan et derrière il y a euh, le Chasseur bête qui est tiers 1, il est même pas tiers 2. Donc voilà, <rire> vous allez voir ce qui va se passer dans cette vidéo. C'est du grand jeu. J'espère, euh, il y a un peu de rage accessoirement. J'espère que vous, vous allez apprécier, je vous souhaite un délicieux délicieux visionnage. C'est parti contre un mage, mage ou euh, voleur d'ailleurs, mais le pouvoir héroïque est doré, donc à moins qu'il ait maestra doré, on va considérer que c'est un euh, vrai mage. Euh, J'aime bien garder le petit veneur en main parce que j'ai la pièce, j'ai mon trog, j'ai mon esprit sauvage que je ne vais pas forcément piécer. Euh, donc j'ai quand même une sortie intéressante, évidemment, trog, on préfère l'avoir sur le play que sur la draw. Euh, on préfère le faire T1 plutôt que T2 finalement, enfin T2, le T2, le T2 du jeu, c'est-à-dire juste après lui. Ok, intéressant, mais on a une belle curve. C'est pour ça que je le garde quand même, avec, euh, avec esprit, avec veneur. Je trouve qu'il y, voilà, y a une synergie qui est intéressante. Euh, alors, il y a plusieurs matchs dans la méta. Ça, ça me va, en fait. L'idée qu'il fasse ping-ping, ça me fait gagner quand même pas mal de temps. Ça me permet de développer du board. Donc, c'est dans tous les cas toujours très intéressant. Là, le gars, il doit être au bout de sa vie. Euh, parce qu'il est obligé de repinger là. Tout dépend ce que c'est. Après, si c'est un big mage, oh, c'est un big mage. Big mage, de toute façon, il n'a pas de sort. Donc en vrai, les Trogs, ils s'en foutent un peu. Enfin, c'est sort et c'est runes de l'archimage. Euh, je pense que je vais Esprit ici. Je pense que je vais développer les Esprits, c'est plus agressif. Pro pro prochain tour, je ferai Bélier, euh, Invité. Et puis voilà, on va essayer de le grignoter, on va essayer de le blesser le plus euh, vite possible. On a un deck qui est un peu relou parce que... Bah, il, est, il est chiant à contrer, quoi, parce que c'est à la fois agressif, à la fois late game... Donc voilà, c'est un deck qui sera pas fou. Peut-être contre Illidan, on, on testera, j'aimerais bien tester. Mais même contre Illidan, je pense que l'Illidan il a un petit peu de mal peut-être à, à jauger ce qui peut se passer. On va bourriner. Hein. Je pense que je dois jouer comme un chasseur face à partir du moment où j'ai ça. Always the fur. Ouais, là il va gagner 9 ou 10. Comme ça, ça nous donne une information. 10, ok, il va peut-être le recycler tout de suite. bien lui fasse. Là, il peut pas tuer mon petit truc. Oh C'est gourmand ça. Ah, ça, ça donne envie de se piécer. Hein. Ah, ça, c'est beaucoup, beaucoup trop de gourmandise. Bon. Je pense que ça, c'est très, très cool. Je pense que le contre, c'est toujours, euh, toujours une excellente carte dans le match. La question, c'est est-ce qu'on trade. Honnêtement, je pense que je vais full face. faut pas respecter l'adversaire, je pense, dans des spots comme ça. Ouais, ça, ça, ça décale mon veneur, mais en vrai, c'est vraiment pas grave. Parce que le, le point héroïque est cool aussi à, à faire hein, dans, dans un match comme ça. Lui, ça, en fait, sa façon de gérer mon board, à part, euh, bah, à part un peu Astalor, mais c'est pas Dingo, euh, ou le gel Varden, c'est vraiment la rune de l'archimage. Et là, en vrai, la rune de l'archimage, bah, elle est bloquée par ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on prend pas, on n'a pas de sort en main, donc on prend pas le lanceur solos barbare. Et lui, il se feed, il se feed. Hein. Bon. On va peut-être le faire maintenant. Je pense que je vais à Institutrice. Et jouer mon petit loup. On va jouer ça. On va bourrer. On va bourrer comme prévu. C'était le plan, c'était euh, essayer de le blesser le plus, le plus, le plus possible. Et, euh... Et ben, je pense qu'on peut pas perdre. Et vous voyez, en fait, on veut pas lui laisser... Enfin, vous avez compris, hein, le trade du 3-2, je sais pas, peut-être je l'ai mal expliqué, mais on veut pas lui laisser la possibilité de d'écraser son son 3-2, de lui donner une pièce. Ça fait rien. Non et donc de faire en sorceleuse et de faire que ce soit rune ou ces dragons coûtent zéro. Donc très très important. Bon. Simple, efficace, Big Mage, c'est un gros deck de la méta. Après, nous, on aime jouer contre les decks lents. Hein. On aime jouer contre les druides. On aime jouer contre les decks comme ça. Tous les decks contrôle, Même les prêtres contrôle qui sont extrêmement forts en ce moment. Parce que ils ont des très bons match-up contre Voleur Miracle. Et Voleur Bingo. Oh, il est sympa ce skin. Bah, finalement, nous, on va les contrer. Alors, c'est un chasseur en face. Je ne suis pas obligé d'aller chercher mes T1. Je pense. Je pense que je peux juste garder T2, T3. Et ça, c'est quand même un très beau T4. L'idée, c'est quand même de mettre le board. Voire même faire braco braconnière into, euh, into esprit. On verra. Je dépense ce qu'on trouve là-dessous. Ouais c'est pas si mal, ouais, c'est peut-être même le mieux, même si la 3 elle est intéressante. Et okay, donc on a un trade là-dessus, c'est plutôt cool. Et je pense qu'on va Esprit, on fera le, le fusil après. En fait ce que j'aime dans ce play c'est que il y a le tone qui le bloque et euh, je développe du board, je l'agresse. quoi. De toute façon, c'est des C'est de, un deck qui n'aime pas être agressé en face, c'est évidemment le deck euh, Crash Foudre. Donc, euh, c'est un deck qui est plutôt fort contre les decks lents, justement, c'est un peu comme nous. Et nous, on est quand même plutôt un deck lent. En fait, nous, on est un deck lent mid-range value, et lui, c'est un deck lent, même si c'est chasseur, donc c'est toujours un peu faussé, il met toujours des petites créas, mais ça reste un deck lent combo, et combo bas mid-range value. Bon, c'est pas ouf. Hein. Bon, ça le blesse quoi. Ça le blesse. On a le contrôle du board. Euh, Tavish, c'est une excellente carte dans le match. aussi balance sa pièce. Il a pas beaucoup de sorts dans son deck. Il peut crash food maintenant. Hein. Honnêtement, il fait alors mais il peut crash food maintenant. Parce qu'il est quand même dans une situation où il est en train de se faire agresser et il sait que le crash foudre il n'arrivera pas à aller setup avec Bran. Genre la game elle sera en général gagnée avant. Enfin... Donc il doit se... Ouais. J'aime bien faire un play de ce style là, un play vraiment value. Je vais trade ça. Je vais mettre le braconnier qui met une petite créa. Je continue à mettre des créas. Je pense que c'est pas encore un moment où on a envie de setup. Enfin, là, même si bah, de, de facto on setup le létal, c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire naturellement. Enfin, comment dire, on n'a pas envie de forcer le setup létal. En fait, on a envie de continuer de mettre du board parce que euh, son truc il est à 4, il a que 5 mana. On est à 29, donc on est loin du Bran, Crash Foot, machin. Je t'allume j't la tête quoi. Donc là, on est vraiment dans une situation où voilà, on continue à mettre du board, on continue, et à un moment, on commencera à se poser, dire, ok, là, peut-être que dans un ou deux tours, il peut nous tuer. Là, on va essayer de se mettre, vous voyez. Donc voilà, c'est ça. En fait, le fait de théoriser ça, le fait d'avoir une macro, en fait, c'est la macro et la micro. La micro, c'est faire le play précision, la macro, c'est avoir la stratégie globale. Là, l'idée d'avoir une bonne macro, c'est que ça rend la micro, ça rend les plays faciles. Parce qu'en fait, je sais, à la... enfin, je sais un peu globalement à l'avance ce qui va se passer. Bah, ça fait que les plays sont plus faciles à jouer et ça me prend moins d'énergie. Et bon, à la fin, on gagne aussi. Le but, c'est aussi quand même d'avoir un play qui est optimal. Yeah. Connu meilleure main. Alors, euh, DK rouge, c'est un bon match-up. Euh, justement, ce côté value, ce côté midrange, c'est plutôt pas mal dans le match. C'est un rouge a priori. Ah non, ça peut être un voleur bingo aussi. Oh, J'aime ça Ça peut être un voleur bingo Parler. Bah je peux dire bonjour Salut à vous. Par exemple Ça c'est quelque chose Alors Je suis assez réservé, Mais ça c'est quelque chose Que je sais dire quoi Ok Je peux pas trop paysan Par contre je peux paysan biscuit au prochain tour bon, ma main est pas très bonne hein. Ma main, est... main est pas très bonne. Après, le match-up est plutôt cool. Faut voir, faut arriver à value quoi. Ce peasant, <rire> le petit peasant. Et en vrai, euh, cette scène-là, c'est un film. Cette scène-là, c'est un film. Hein. Vous savez lequel en plus Commando. Oh wow, je vais arriver à piocher. Ravier un peu au même. Euh, commando. Schwarzenegger. Alissa Milano, premier film quand elle était jeune. Euh, magnifique. C'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre du, du, du, du 7e art. Vraiment. Nice. Bon, on est en train de grignoter. On met des conneries. C'est vraiment des conneries. Mais euh, ben on, on existe. On existe. Faudrait l'arme là, le fusil harpon. Alors, on va pas toujours prendre le T1, hein, parfois. On... Mais bon, là, collectionneur. Sylvanas, ça fait rien dans ce match. Enfin, pas grand chose. Et en vrai, bon, la collectionneuse, c'est pas mal, mais. Je sais pas. J'aime bien ça quand même. J'aime bien le petit timbré qui continue à grignoter. C'est important. Le truc, c'est que si on le laisse toujours à 35, voire 45, voire 55. Avec ses sorts, on s'en sortira jamais. C'est chiant, ça. Faut pas le jouer, hein? pas évident hein, pff, parce qu'on a envie de trade mais c'est un tradeable <rire> c'est un, trade un... Ouais, mortuaire c'est vraiment trop fort contre aggro si bm les zombies là j'aime pas ça ouais bon elle est compliquée cette main c'est c'est le genre de... de game où il faut l'ortemar il faut l'arme Astalor Ah si Astalor c'est une... Ouais, bon, une bonne carte dans le match ah, Alors c'est une excellente carte dans le match Et je pense que là on a perdu Bon on peut perdre hein. On n'est pas druide non plus hein. On est plus fort en early Mais on est moins fort non plus en late game que druide quoi. Ah, Il est pas mal ce Bah Il est existant quoi On hein. Comme des bœufs. On bourrine, on Il est plus qu'à 32. Il fait pas le mariole, le gars. Ah <rire> oh là là, cette main et Ouais, c'est pas fou. Il Faudrait un Tavish, là. Un petit Altimore, un hein. Lortemar. Vous imaginez Lortemar dans ce match C'est une dinguerie absolue. Lortemar, c'est gagné. Hein. Alors, je vous déconseillerais quand même de crafter ce deck. Hein. Je sais pas si je l'ai dit, mais je, le... je vous le dis quand même. Voilà. Faites attention, craftez pas forcément le deck parce que ça coûte cher pour un deck qui est... Alors certes, sur, Asie, sur le serveur Asie, il a un bon win rate. Mais en vrai, si on n'en croise pas tant que ça, c'est aussi qu'il y a des raisons. Quoi. Je pense que contre Illidan et contre Voleur Miracle, les matchups sont vraiment pas bons. Et euh, j'y pense maintenant, mais euh, n'hésitez pas avec le lien HelloFresh. Euh, euh, vous avez dans, de tout, dans toutes les descriptions des vidéos un lien HelloFresh. Vous avez 80€ euros de réduction. Enfin de. Ouais, enfin, ouais, D'économiser sur les trois premières commandes. C'est hyper, hyper, hyper rentable. Même si vous n'aimez pas le concept, vous économisez de l'argent sur la nourriture. Vraiment. Je, je vous invite vraiment à le faire, sincèrement. Oh, C'est pas mal ça. Ah ça met une petite pression tout de suite. Hein donc, euh, donc voilà. Je, je vous invite vraiment à le, à le faire. Parce que bah c'est trop cool. Et même à offrir le lien. À, enfin, il est gratuit ce lien, mais vous, vous le proposez à des gens de votre famille, à vos amis. En fait, ça va leur faire plaisir. Franchement, parce qu'eux, ils vont économiser de l'argent. Tout augmente en ce moment avec l'inflation. Donc le fait de pouvoir acheter des produits de qualité. Des produits pour se nourrir. Pour moins cher que dans le commerce le moins cher qui existe. Bah, en fait, c'est intéressant. Donc voilà. C'est une petite... Euh voilà, c'est quelque chose qui dure jusqu'à la fin du mois et je sais que parfois je peux un peu faire le forceur avec ça, mais c'est parce que je considère vraiment que ne pas l'utiliser c'est perdre de l'argent, donc c'est juste dommage quoi, donc vraiment euh, voilà. Je vous invite à, à, à l'utiliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parenthèse fermée, je fais le petit geste en plus. Oh non, pas le Heinchmann, pas le Hengman. Ah c'est bon. <rire> ah, le problème c'est qu'on tuera pas ça. En fait, l'idée c'est de blesser ça. Pour que le chef d'escadrille fasse... Mais je pense que j'ai... En vrai, je pense que j'ai perdu parce qu'il est à 15 et c'est quand même beaucoup. Je laisse, je laisse cette game. J'aurais pu tenter. J'ai considéré que c'était... Soit ça ramenait 5-5, euh, ça faisait rien. Soit ça ramenait... Euh... Le, le 5-6, ça faisait rien. Il n'y avait que si ça ramenait la 4-3 qui elle-même ramenait un truc, mais... J'ai considéré que c'était mieux de le faire au tour d'après. Ce qui est sûrement le play, hein. je pense que mon play est bon. Mais c'est vrai que bon le match-up était quand même un peu complexe là. On va garder que le bra... la braconnière. L'idée c'est quand même... D'agresser un peu. On a quand même des cartes assez late. Puis le truc, c'est que ça peut être un DK euh, euh, bleu. Et DK bleu, c'est très très agressif. Oh, c'est encore un rouge. Bon, le matchup est bon, hein, mais. Le match-up est bon, mais on préfère quand même jouer contre le bleu. Bon, Donc, on va agresser petit à petit Institutrice, Altimore, Altimore est une bonne carte à avoir, ça c'est plutôt chouette attrapé en train Ah non, j'allais dire faut pas la 3-1, faut l'arme Faut l'arme, faut l'arme, faut l'arme Ah zut Oh, on a un petit board. Hein. Le problème c'est que ce board il prend la là, là qui fait... La OE qui fait 2-2 euh... là, là et qui fait gagner des PV c'est horrible ça. Et il peut pas faire l'autre. Baron. Ok. Ouais paysan. Je crois que je vais faire le trade. Il rase le bord, je peux faire pièce à Mais je pense que c'est compliqué, je pense qu'il faut vraiment l'arme, le fusil harpon. Contre guerrier c'est pas mal, mais guerrier, mine de rien, il a moins d'armure et il génère moins de choses. En fait guerrier il est moins défensif. C'est un peu chelou, mais... Guerrier il est plus agressif, il a des armes, il, il rentre un peu dans, dans, dans l'art quoi. Nous on s'en fout qu'il nous rentre dans l'art, on a natal et de toute façon il doit se défendre. C'est des matchs où il doit se défendre. Mais lui c'est vraiment, pff, des cas c'est vraiment le truc, c'est vraiment pour moi le deck qui ressemble le plus au guerrier 2014, qui fait absolument rien, il y a zéro win condition, si ce n'est la fatigue quoi. Et c'est vrai qu'on est dépendant de nos grosses cartes de value. Ah donc de l'Orthemar, de. après veneur c'est pas mal, on est pas si mal. Hein. Je pense qu'il a peur du remontoir non de la mort, RT. Bon, bah écoutez, peut-être que le match-up est pas bon aussi. Hein. Voilà, le... c'est des match-up qui, qui, qui n'ont jamais été joués. Hein. Je suis peut-être le seul, je suis peut-être le premier joueur. Euh, bon, j'imagine que si est top Asie, euh, le deck il doit quand même être joué pas mal. Mais <rire> franchement, euh, moi j'ai jamais vu de match-up comme ça quoi. Décard rouge contre chasseur bête, c'est, en fait, chasseur bête, c'est le deck de l'ancienne méta. On va prendre créa ou sort Je pense qu'on va prendre sort. J'ai pas envie de faire mon altimore maintenant. C'est un risque, hein. Après, il joue. Ouais, bon, GG. on peut partir. Hein. C'est un powerplay, on peut pas contrer ça. Je pense qu'il faut prendre sort quand même, hein. Parce que Sylvanas, euh, c'est pas joué dans les decks. Enfin, il n'y a, a pas de liste, on va dire. Euh, après, est... le problème des decks control, c'est qu'il y a autant de listes qu'il y a de joueurs. Mais bon, Sylvanas, c'est pas une carte. On ne peut pas commencer à tourner autour de Sylvanas. Sinon, on va devoir tourner autour de Vipère. Sinon, on va devoir tourner... Enfin, vous voyez, toutes les cartes un petit peu tech comme ça, qui sont bizarres. Qui sont des bonnes cartes en soi. Hein. Euh, je ne dis pas que le gars, c'est un as de jouer ça. Mais voilà, c'est pas dans les listes, on va dire, optimales de DK rouge Donc, on ne tourne pas autour. Et c'est clair que voilà ça nous, ça nous barre. Bon après au pire euh, sur 8 il pouvait juste faire euh, la 2-3 plus le truc. Je pense que c'était à tenter. On commence plutôt pas mal. On va garder les deux. Donc ouais bon c'est dommage parce qu'on avait une jolie main. Mais là euh, c'est frustrant de perdre sur des cartes comme ça. Il y a toujours ce sentiment de. Ah pourquoi mon adversaire il joue une mauvaise carte Enfin, il joue une carte qui n'est pas bonne dans son deck. Et en même temps.. Ah, ça, ça lui donne raison parce qu'il gagne avec mais il gagne avec dans un match-up qui n'existe pas parce que la carte n'apporte rien en fait enfin vous voyez c'est... comment dire le, le deck des cas rouges il n'y a que des anti-bêtes dedans donc Sylvanas ça n'apporte rien il faut autant jouer vipère quitte à casser une arme vous voyez et pour moi ça n'a absolument pas de sens enfin voilà bon après là ça fait gagner c'est frustrant j'avoue que je suis un peu frustré là parce que il y a quand même vraiment ce côté de pourquoi tu joues une mauvaise carte dans ton paquet, quoi C'est bon. C'est comme ça. On a une main qui est lourde ici. On a pas une mauvaise main, mais on a une main qu'on aurait, qu aurait aimé avoir contre les décas rouges. Avec lui qui revient, avec évidemment euh, Teron, qui est très très cool. Avec Aralon. Donc on a une, une, une bonne main, mais peut-être que ce match, dans ce match-up-là, c'est pas si fort que ça. Un peu lent, la main. Faudrait arriver à piocher un, un, un truc euh, viable, pas un T1, genre un, un T3, T3 ou T4 ici. Qui nous permettrait de faire le lien entre cette sortie un petit peu agressive et nos no cartes un petit peu lourdes en main. Bon, on n'a pas de sort, ça nous va. Ah, ah décidément, je pense qu'on est mort. Hein on est à 35. C'est dur. Hein. Imaginez là les, taux, les mana flottants qu'on a fait. C'est ubuesque. Hein. Invoque une bête. Ah ça m'a invoqué le petit T4. Hein. Ça m'a invoqué le petit T4. Euh... C'est pas si mal. C'est mieux que Roi des Rats. On fait Aralon maintenant. Voilà, on a l'arme. En vrai, Aralon, c'est peut-être le play qui développe le plus. Hein. Faut voir si la game elle dure. C'est pas sûr qu'elle dure cette game. Hein. Parce que là, il est déjà à 4. Il y a ça qui arrive au prochain tour. Ah, Pff, je pense que je suis mort là. Je pense que j'ai raté ma sortie. Oh, c'est pas arrivé avant ça. Pierre, il y avait un trog mais. Bon, pour le coup c'est bien avec Aralon. Aralon et ça, ça marche quand même. Bon. Ah, c'est pas mal esprit, mais.. Ce sera pas tard, je pense que si. Ah là là, ce deck, c'est incroyable. Moi j'aime pas hein, les decks comme ça. Je sais pas vous. En fait. Quitte à être lent, moi je préfère jouer combo. Mais ça en général, ça fait partie des decks préférés des joueurs. Les decks comme ça, un peu mid, avec des cartes de value, basées sur du board, avec des grosses cartes puissantes, des, gros... des combinaisons puissantes. C'est pas des combos au sens euh, « je te tue ». C'est n'est pas Bran, Anuba, Anub et, euh, et Astalor. Mais c'est quand même des grosses combinaisons. Euh... Mais en général... Enfin de, de mon expérience un peu par rapport au retour des decks, c'est souvent les decks qui plaisent le plus. Mais moi j'avoue que j'aime vraiment pas ce genre de deck. Autant on est pareil sur le prêtre, on est tous des, des, des haters du prêtre. <rire> Autant moi je suis un... Je dirais pas que je suis haters de ce deck mais... En vrai on est finalement pas si mal, en fait il a pas fait des trucs fous On lui propose quand même un bord qui est assez menaçant je trouve On a 29, ça va, ça c'est co con mais ça peut vraiment jouer le, le côté rénatal ici Je pense qu'on va le gagner ce match On peut voir le gagner Donc ça ça s'active les deux au prochain tour hein. Ouais On a deux tours lui et lui euh, prochain tour est très bien, donc en fait il nous met plus trop de cré de dégâts avec les créas. Ah. On a le, le roi des rats qui peut aller là-dedans. Ça va être compliqué en vrai. Il va être compliqué quand même cet hydrolodon. À moins qu'on top deck également hydrolodon. mais ouais, hydrolodon, c'est une, une carte qui est relou. Ah, hydrolodon, c'est chiant. Bon, on a sûrement perdu sur hydrolodon pour 6. Après, il aurait piécé au pire. On va devoir trade. Hein. En fait, on peut pas aller face. On n'a pas assez de dégâts à distance. Oh, le dark. Ouais. Ah, compliqué. Là, on se rapproche du létal avec Bran. Ah, c'est dommage, ce tour, il nous fait perdre. On n'était pas si mal, Alors, on n'était pas méga devant. Mais on avait un tout petit peu d'avance, j'ai l'impression, avec mon board. Et là, l'Hydrolodon a détruit cette avance. Après, voilà, ça fait partie des... Justement, je peux comprendre qu'on aime ce genre de deck. Parce qu'il y a des cartes comme Hydrolodon, comme Ours des Montagnes, comme Roi Crush, qui ont vraiment un impact qui est visible, qui est puissant. Et il y a un côté un peu inattendu. Alors, pas avec euh, Hydrolodon, mais... Avec euh, ours des montagnes, chef d'escadrille, roi crush, c'est des cartes qui ont un effet qui est dévastateur quoi. Là il nous tue hein. Run, euh, crash, ça nous bute. Ou crash crash, ça nous bute aussi. Ou crash avec euh... Bon la nuée marcherait pas ici mais. Ouais. Non c'est vraiment cet hydrolodon. Parce qu'on.. On n'est pas si loin, après on a peut-être pas l'état là. Ouais, c'est un peu compliqué, on a une main qui est un petit peu lourde. Là, typiquement, si on a le veneur à la passe de ce Lord Terron, c'est pas la même. C'est vraiment pas la même. Mais ouais, après, voilà, c'est lent, quoi. C'est des decks qui sont lents, et nécessite En fait, t'as besoin d'avoir une curve basse. Là encore, j'ai gardé des cartes basses, mais à partir du moment où on loupe un T4... C'est un deck qui revient pas de louper. Bon, là c'est rare. En vrai, cette game là elle est extrêmement rare de louper un T4 comme ça. Même s'il y a beaucoup de gros monstres dans. J'en je, je avais, euh, avais une grosse partie dans la main. Je vais garder toute la main ici. Donc, voilà, ça reste rare, mais. Mais tu le sais tout de suite quoi. Il y a un côté très frustrant à jouer ce genre de deck, je trouve. Parce que t'as pas vraiment de sort, Tes créatures c'est des créatures de value. Donc si jamais elles ne génèrent pas de value, bah en fait t'as rien fait avec. C'est. des decks, c'est des gros decks quoi. C'est des bigs en fait, c'est un peu les nouveaux bigs maintenant, ça ressemble à ça. Alors j'ai pas envie de paysan sur le tour où il va juste ping très souvent. Il ping même pas là. C'est presque un manque de respect. Par contre, j'aime bien ping sur son T3. Je pense que c'est pas si mal. Ah, c'est ça, ok. C'est pour ça. Par contre, son Gnoll, il est cher. Hein. Ah non. Ah non, si, son Gnoll, il est à 2. Hein. Bah, il est quand même cher. Hein. Euh... c'est dur à dire c'est un voleur euh... je pense que c'est un voleur miracle je pense qu'il a fait une erreur avec point de dos Gnoll. je pense qu'il aurait pu attendre un tour de plus ouais, je pense qu'il a fait une erreur le match up euh... bah, en vrai si de bah, toute façon tous les joueurs font des erreurs avec voleur miracle et je pense que c'est très ok comme matchup à partir du moment où l'adversaire peut faire des, des, des petites conneries. Ça, ça mettrait qu'une de deux. Ça, ça peut être pas si mal plus tard. Ma main, elle est quand même assez early. Hein. Bon, le est vraiment une carte clé contre... Bon, même si là, il est un peu lent. Mais hydro don, c'est une carte clé contre Voleur. La biche. <rire> ça me plairait ça dans mon deck. Pas même pas en vrai. Ouais, bon il essaye de prendre le board. Je pense que c'est pas si mal. Et je pense qu'il va être déçu de voir que je joue pas une version aggro. Parce que là, il doit se dire. Ah. Après peut-être qu'il a pas fait attention au Renatal ou alors qu'il connaît pas les listes. Mais peut-être que là il se dit c'est un crash foudre, évidemment. Et crash food, faut agresser, il a raison. Et justement, vu qu'on n'est pas un crash faux, on va le surprendre comme ça. Vous avez des bon J'ai aucune raison d'envoyer une arme dans une créa. À partir du moment où cette créa soit elle va sur la mienne et donc je perds pas les PV, soit elle va face et ça revient au même. De toute façon, j'arriverai à la trade derrière avec Hydrolodon. Je pense que si j'ai pas, si pas Hydrolodon, je fais le trade. Et en vrai, je pense pas qu'il puisse générer une info par rapport à ça. Quoi. Le fait qu'il fasse pas le trade. Euh... Enfin, si je suis à sa place, je me dis pas c'est parce qu'il y a Hydrolodon. Pas si mal, ça fait le ménage. Ouais. là il peut plus comme bon après il a qu'une carte en main mais bon c'est bizarre après euh, est-ce qu'il s'est trompé de potion est-ce qu'il a on peut on peut pas savoir on n'a pas vu sa main peut-être qu'il a pas trouvé les potions de pioche après potion de créa c'est vraiment le en vrai je... je peux pas trop ouais non oui et non parce que normalement il voit 35 PV il sait que c'est pas un crash foudre c'est impossible mais en même temps bah non, si c'est pas Crash Foot, c'est forcément ce deck-là. Donc, euh, non, c'est une erreur de prendre les potions de créa. On va pas prendre les potions de créa contre un deck comme ça. Ouais. Bon, ça gagne un peu quand même. Hein. Ça gagne un peu quand même. C'est quand même le troisième meilleur deck de la méta asiatique. Hein. Et à égalité pratiquement à quelques... Euh... Pas quelques pourcentages, quelques centièmes de pourcentage de du voleur miracle et du. Je crois que le, vo... le, le premier il est à 53,6 et il y dan. Je crois que l'autre il doit être à 53,2 et lui il doit être à 52,6. 52,6. Vous voyez, et après tout de suite on tombe à, à moins quoi. garder le Cabotron. Je garde pas Hydrolodon, même si la carte est géniale. Bah écoutez, euh, j'aime bien cette main. Je pense que c'est un voleur bingo ou miracle. Que le pouvoir n'est pas doré. Et il doit se dire Ah, c'est un voleur bingo. Avec Maestra doré. On pièce braconnière ou en pièce cabotron je pense que la braconnière a plus de sens histoire d'avoir plus rapidement l'arme ou la 2-4 voilà je pense que ça a plus de sens si pour la 3 même pour la 3-1 en vrai oh waouh c'est ça quoi bon ça ça peut c'est pas forcément un très bon match-up. après on a une belle sortie et lui il a pas une oh, chien. On l'institutrice pour le T5 ou pour le T4. Bon, je vais sûrement faire Bélier au prochain tour. On va essayer de tenir. Hein. De toute façon, on a le Tavis qui est très fort dans ce match. Ouais. Un très joli trade là avec Bélier. Faut faire du trade dans ces matchs. Faut faire du trade. Il Faut essayer de monter un board. Si on monte un board, il aura du mal à le gérer. Bon, on n'arrivera jamais à monter des boards énormes, mais... Ça nous gagne du temps et notre late game est plus fort que le sien, évidemment, quand on regarde le tracker, notre late game est clairement plus fort que le, le sien. Donc il faut arriver à, à pallier un peu nos faiblesses du début. Là on est très bien, mais. Enfin, on est très bien, on a fait le taf. Enfin on a fait le taf. Les créatures qu'on a jouées, on fait le taf. Peut-être la faiblesse de sa sortie aussi, la faiblesse du mulligan. Je vais quand même prendre tiers meurtrier. Parce qu'en vrai, s'il avait eu des petits tokens, il les aurait joué avant. Donc je pense que là, on, il, il peut très bien être dans une situation où il joue des créas de taille moyenne. Et pour le coup, le terrain meurtrier serait pas si mal. Pioche en fin de tour, faut éviter. Hein. Ça, ça, permettra de finir. On va value là-dedans, on va value là-dedans, on va tier meurtrier, on va face. Et je pense que là, le pouvoir a plus de sens que l'invité. L'invité, il va rentrer euh, deux dégâts en deux tours et au moment où on le joue, il ne rentre pas de dégâts. Donc en fait, il faut attendre le tour 8 pour qu'il ait rentré deux dégâts en gros, même s'il peut faire des trades et tout. Mais en vrai, c'est pas comme si mon board était naze, sachant qu'il peut avoir ça. Et sachant qu'il peut avoir le petit grimoire aussi qui met deux en AOE. Donc là, ici, c'est plus de sens de rentrer les deux. Là, on est quand même dans une situation où on a déjà contrôlé le board. Donc on peut rentrer dans une espèce d'optimisation de burst. Oh waouh C'est chanceux ça. Bon, ça, cool. bon, ça, cool. bon, je pense que ça c'est cool. Je pense que ça c'est cool. Je vais trade je crois quand même. Je pense que je vais quand même trade. Bon, c'est pas mal. hein. Les serpents, les créas, c'est quand même une belle horreur. Hein. Après il peut, re... il peut avoir le grimoire. la 2-3 elle arrive qu'au prochain tour. Hein. Moi j'aime bien l'idée. Après face c'était pas une erreur je pense. J'ai bien aimé le trade mais face. ok. C'est un, un peu relou quand même. Hein. Oh nice Peut-être faut faire leur Temar dans un premier temps quoi que 3-3 là dedans 3 à 3 en vrai euh, je crois que j'ai envie de faire l'orthémar mais je prends une tartine mais 5 6 Peut risquer ce que je fais. on peux prendre une tartine, mais je pense que c'est un play qui est un winning play. Un play qui est qui est développant. Je pense que c'est pas si mal de le faire maintenant. Faut aller la chercher cette 7-7. Faut aller la chercher. Et là, en vrai, Hydrolodon, j'avais pas un... Le board était un peu bloqué. quoi. C'était pas sexy, ça me parlait pas. Donc là, j'aime bien l'idée. C'est vrai que ce Rafa est chiant. Ce Rafa est chiant. Après, on, on, on s'avance des trucs un peu fous. Hein. Genre le là, sur un board comme ça, bam bam bam, ça fait strike, c'est instant win. Hein. En vrai, si on pioche Lichman, on peut. Bah bon, après, ça, c'est pareil, c'est aussi défensif presque, ours. ça va taper hein. ah, ça se hâte en face ouais oh, je suis à 33 hein. ah, le king of Rat, il est bonjour monsieur en hein. vrai oh, il est loin d'être ridicule hein. avec ça euh, ça et ça Ça va aller là-dedans, même là-dedans. Là-dedans. Et en vrai, je vais face. Hein. Franchement, je vais. C'est pas un manque de respect, hein, mais je pense qu'il faut vraiment faire ça. On va y arriver un petit à petit et c'est intéressant les matchs comme ça, c'est vraiment cool hein. J'aime bien, c'est agréable parce qu'on est bien en pv donc... Euh, on, on, là on joue... Enfin voilà, c je, je peux comprendre que les gens aiment bien ce genre de deck parce que là on va jouer des grosses créas contre des combinaisons de créas en face. Qui finalement vont être des grosses créas à la fin. Il faut qu'ils fassent gaffe hein. Oh wow. Je gagnais là avec le Croix Crush. C'est vachement risqué ce qu'il a fait. Je trouvais ça assez risqué personnellement. 12. Je crois que j'ai fait une connerie, j'aurais dû faire ça avant. Je crois que je suis mort. Je crois que je suis mort. Je sais pas si j'aurais pu m'en sortir quand même, c'est un peu complexe. Alors, j'aurais je, je, pas pu m'en sortir parce que ça, ça peut aller là, mais... Je suis pas les, les bébés. Ouais, non. Je, il aurait resté... En fait, j'aurais mis juste un peu plus de créa. GG. Ouais, c'était compliqué. Il aurait fallu. Je gagnais sur Reichman, je, je gagnais sur King Crush. J'avais des... des setups, hein. Ouais, ouais, c'était une belle game. Ouais, bah, c'est pour ça que j'aime pas ce deck. Vous voyez, on est. À un moment, nous, nos combinaisons, elles sont hyper lourdes. Mais, euh, voilà. J'aime je... vraiment pas ce genre de deck. Mais après, voilà, je, je respecte les mathématiques. C'est un deck qui est... qui est fort sur le serveur asiatique. Il a un bon win rate. Plutôt cohérent dans la méta, même si. Dans la méta top 100, on le voit pas, mais c'est normal parce qu'il y a trop d'Ilidan et trop de voleurs miracles, et je pense que les match sont pas bons. Et je pense que contre les autres decks, il a vraiment ce côté surprenant, ce côté très value. Mais... Et... Clairement, ce n'est pas, pas la session qui va me faire.. Mais déjà, j'avais n'avais pas aimé dans la méta précédente, je l'avais pratiquement jamais joué. Enfin, je l'avais très peu joué, je l'avais pas, pas farmé, quoi. Et c'est vrai que dans cette méta... Mais bon, c'est pareil, c'est une histoire de préférence quoi moi j'aime les decks combo j'aime pas les decks mid-range et ça c'est vraiment le mid-range par excellence quoi avec euh, toujours la curve 1 2 3 4 5 6 plus tu montes plus les, les tours vont être gros t'as pratiquement aucune synergie dans le deck mais c'est que des grosses cartes quoi voilà après euh, je veux pas trop critiquer le deck hein. j'ai pas envie d'insulter ceux qui aiment aussi hein, le deck hein. chacun aime ce qu'il veut mais mais moi je trouve, c'est mon avis encore une fois, j'espère hein. que vous allez pas mal le prendre, mais je trouve que c'est un peu le vieux Hearthstone. Quoi. Voilà. Le vieux Hearthstone, euh, ça ressemble, bon c'est évidemment meilleur que les chasseurs sunshine de l'époque, mais pour moi c'est un peu vieux Hearthstone. Quoi. On va la gagner cette gamme quand même. Finir sur une bonne touche. On va faire le value. Et là, le double paysan qui proc, en général, c'est quand même gagné. Et hein. là, en plus, on a une très très belle sortie, bien curvée. Mais ouais, la game d'avant, euh, ouais, c'est pas évident, on s'est défendu. Il aurait fallu plus de temps. Est-ce que si on faisait Hydrolodon avant Après, Hydrolodon avant, pff, si, peut-être. Peut-être peut qu'il fallait Hydrolodon avant, c'est vrai que c'est pas évident. Je pensais vraiment que les 35, il allait pas me les faire fondre en une attaque, quoi. Et si. Ok, ok. Bon, on sait ce que c'est en face, hein, évidemment. On sait ce que c'est... Euh... Là, ce qui est bien, c'est qu'on l'agresse, qui est pas très agréable pour lui, parce que tout ce qui est carte en main, comme Bran, Crash Foudre, Nuée, c'est des cartes qu'il peut pas trop utiliser. Les 1-3 ont pas tant de value. Bon, il y a des spots où on peut perdre, hein. tout bélier, Saïn-tout hydrolodon. Je pense qu'il avait hydrolodon, il aurait fait le trade peut-être. Quoique non, il pourrait le faire au prochain tour là-dedans. Et ouais, j'avoue que s'il a hydrolodon, ça va être compliqué. D'ailleurs je vais le jouer maintenant, comme ça, ça protège ma 2-4 de sa 4-1. La 3-2 elle tue pas la 2-4, ce qui est plutôt pas mal. Et puis il faut pas prendre des drolodons. Sinon, euh... honnêtement sinon c'est perdu. Je pense hein. Enfin c'est pas totalement perdu, parce qu'on peut quand même essayer de faire des choses. mais. Enfin, on peut aller chercher la 5-5, mais c'est chiant quoi. Alors trade, trade. Et après il y a toutes les 3-1 qui vont nous demander du temps, mais bon. On va pas concede hein. C'est pas si mal là le naga serp serpent. Parce qu'en vrai les serpents c'est intéressant sur les trois. Hein. Le problème c'est que là il a repris l'initiative. Et en plus il va trade quoi Mais bon les serpents c'est pas si mauvais Heureusement qu'on a grignoté au début hein, parce que là vous imaginez cette situation si genre il est à 25-30 On oh, peut jamais y arriver 25-30 Genre même si à un moment on reprend il nous butera au crash-foudre Donc là on a une chance quand même on... C'est un peu comme la gamme d'avant genre il est pas si haut en PV on peut le buter La Sinon S peut être pas mal sur sa 4-3 Si jamais il a, il a value ou pas Je pense qu'il va quand même essayer de rentrer des dégâts C'est ça qu'il va falloir voler je pense Et on va trade les 3-1 et là, on a repris le board. Donc là, on a repris l'initiative. Par contre, on est à 25. Son crash food met 5. Mais on a repris l'initiative. Il est qu'à 16 Donc là, on remotive d'espoir. On est re-bien. Oui, c'est ça le jeu. Hein. C'est des dynamiques. Hein. Des dynamiques de tempo. Je suis bien. Je suis pas bien. C'est intéressant, quoi. C'est pas tout le temps... Enfin, même si le match-up est bon ou pas bon, c'est comme, un... enfin, comme un match de foot, quoi. Il y a des périodes où tu vas être moins bien et... Et puis, euh, en fonction de comment on est, on réavise le gameplay, etc. Quoi. Là, ouais, il est à 11, il faut le prendre en considération maintenant. Il faut se dire comment est-ce qu'on peut gagner alors qu'il est à 11. Quel va être notre plan de jeu Est-ce que ça va être d'essayer de mettre un maximum de créatures pour le tuer ou alors une énorme créature Bon, le maximum de créa, c'est jouable, mais c'est peut-être pas si évident que ça. Ah j'aime bien quand même Institutrice. Ça c'est strong quand même. On va protéger notre grosse. On va protéger notre grosse créa. Il y a un vrai setup létal ici. On a un vrai vrai setup létal. Et je pense qu'on voilà. Justement, voyons en expliquant, soit on met des grosses créas, soit on essaye de setup avec leur terron Soit on essaye de, de gagner avec les créas maintenant, genre autour tour 8. Et je pense que c'est le plan. Quita ne pas vous gagner et se dire, ok, je pars en mode Tavish. À part s'il me bute maintenant, il peut, hein. Bran, Crash Food, nuée, Crash Food, ça me tue. Hein. Mais on peut pas tourner autour de ça. Vous voyez, il a que 4 cartes en main, il a pas pioché, il y aurait 16 cartes dans sa, dans son deck. Si on se dit maintenant, je fais Tavish pour contrer, bah, en fait, on, on, on, retarde, on perd, on perd du win rate, euh, effectif, parce que, certes, peut-être cette gamme là on l'a gagné avec Tavish, et encore, je pense pas. Mais toutes les games où il va pas avoir sa combo, qui est quand même une combo à 3 cartes sur 4 cartes, c'est quand même, euh, c'est quand même beaucoup, bah, finalement, on... On, on, enfin, en fait, on va se gagner souvent, vous voyez dans ce spot là. Donc, euh, sachant que si j'avais pas l'étal, je faisais mon Tavish. Donc, je pense que mon play est bon, mais même je suis pratiquement sûr qu'il soit bon. Et oh, n'empêche on a eu un win rate négatif, c'est assez rare, hein. en général, tous les decks que je présente. Euh, comme quoi, hein, je, Moi, j'avoue que je, je, je suis pas fan du deck. Alors, je sais pas, bon, je l'ai dit, hein, je l'ai dit plein de fois, mais même en termes de... Je sais pas, même en termes de match-up, ça, ça me parle pas trop. Mais bon. Voilà, je, je devais quand même vous le présenter, je l'avais présenté la méta précédente. Là, voilà, je, je respecte aussi HS Replay qui est quand même un super site avec des, des données qui sont quand même hyper, hyper larges, hyper intéressantes. Donc euh, voilà, c'est le troisième deck sur le serveur asiatique. À prendre ou à laisser. Personnellement, ce sera à laisser. <rire> mais chacun est libre de faire ce qu'il qu veut. Mais bon, après, il y a beaucoup de légendaires aussi. Ce <rire> n'est pas un super investissement, mais admettons. Bref, merci à tous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde